Soit vous rentrez dans, dans un système où là, tout, moi j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana, alors après on évolue, mais après on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on qu a à l'intérieur C'est quoi ma vie Qu'est-ce que je fais là en ce moment tu vois Ok, je suis tout le temps dans les super hôtels et tout, mais euh, tous les deux jours, tu te lèves à 5h parce qu'il faut prendre l'avion. Le soir, parmi les 22h, il 22 heures, tu vois faut encore que tu fasses tes mails. Tu vois, quand, quand tu dis c'est quoi le stress ben, C'est ça, c'est que es... <rire> es, ouais. es dedans. Et, t es, t es, et es, euh, maintenant, avec les moyens de communication, plus qu'on a, ben, t'es jamais tranquille. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Je veux être heureux. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir hein, et encore avoir à faire mes mails. Ouais. Et après, quand est-ce que tu t'occupes de ta femme, si tu as des enfants, de tes enfants, enfin, du, du, vivre, voilà, maintenant je veux vivre. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le, je dire, dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà, mais si déjà je crée ma boîte, bah, autant la, la faire... Euh, complètement différemment et moi mon but c'était ça, c'était de prouver que déjà de n'importe quelle idée si on réfléchit un petit peu on peut en faire un business model et puis après de prouver que, bah, que ça fonctionne et que c'est une histoire de volonté. Quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix.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 Oh, t'es le soir, t'es avec ton chien, t'es tranquille, tu t'apprécies tu, euh, le moment, je suis en train de lire un bouquin là, il est top, apprécier le moment présent, et c'est vrai qu'on est, on se projette tout le temps, tout le temps, avant je dormais, mais euh, des fois je changeais même les draps à la nuit, hein, tellement je transpirais, le stress et tout, un truc de fou, tu t'en rends même pas compte, t'es dedans, tu sais, moi je crois que c'était normal, là depuis ce temps là, moi c'est, euh, maintenant je dors comme un bébé, euh, normal, pas de problème, bon, après euh, la... Euh, Faisant aussi de l'immobilier commercial, la chance, c'est aussi que tu peux adapter tes, tes horaires, tout ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est toi, toi qui fais ton emploi du temps, tu t'organises comme tu veux. Quand on se lève le matin, c'est facile. Moi, j'ai même pas l'impression de bosser. Je, pas, je... Enfin, je m'occupe, on s'entend, il y a, y, a, y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir, bah, je sais pas, ça coûte tout seul, quoi. Quelque part, j'ai divisé mon salaire par trois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 tu Le sens même pas comme tu vois, c'est moi comment j'adapte déjà. Tu avais un, un salaire énorme, tu enlèves déjà tous les impôts et ainsi de suite. Tu vois, la différence après, c'est pas énorme, hein. ouais. franchement, c'est pas énorme, ouais. et je t'assure, c'est vraiment du simple au triple. Hein. Ouais. Vu qu'il y a moins de rentrées aussi, tu t'adaptes, mais en fait, c'est pas du tout un problème, hein. ouais. pas du tout à partir du moment où tu arrives à payer ton loyer. À partir du moment où tu arrives à manger, où, où tu peux aller en vacances, et tout tout le reste après c'est du, du superflu quelque part. L'argent ça veut rien dire. C'est quoi ton but Moi c'est d'être riche, ça veut dire quoi être riche Les milliardaires par exemple, à quoi ça sert d'être milliardaire T'as des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un, un, un rendement, enfin que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu sais pas faire, hein, sur la durée. Tu sais faire peut-être au début, quand tu vas, tu vas tout, euh, tout squeezer, hop, as, les trucs qualité, les procédures, tu élimines tous les, euh, tout, tous les trucs redondants. Tout, euh, tu vois, d'accord, Ok, tu vas augmenter ta, euh, ta, ta productivité. Mais au bout d'un moment, eux, l'année d'après, ils voudront encore 10%. Bah, si tu es au taquet, qu'est-ce que tu fais Tu délocalises. Parce qu'après, après, c'est ta masse salariale qui est, tu vois, tu, tu l'as déjà réduite. Et après, même ça, c'est trop. Bah donc après, tu vas faire avec les mêmes gens, enfin le même nombre de gens, mais tu payes moins cher ailleurs. Tu vas payer moins cher aussi le, le loyer, et ainsi de suite, blablabla. Bla bla. Parce que tu as, as, as cette notion de rendement tous les ans, je veux tant. Parce que sinon, l'argent, je ne mets pas chez vous, je le mets ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu es toujours, toujours en train de courir après un rendement.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 Pas parce qu'ils ont été dégagés, hein, mais avec le temps, parce que c'était puis la même philosophie, la, la, la, la, la même notion de nous. Avant, il y avait quand même une notion, même si c'était une grosse boîte de qualité. De, on, on vendait nos produits chers, mais il y avait un service derrière. Enfin, tu vois, c'était après, vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, c'est pas le même. Hein, on, te demande, on te demande, encore plus. Ben, c'est toujours au, dé au détriment des employés et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière on en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, Juste. mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge. Quand ils pensent, non mais ça va pas. Tu vois hum. Mais simplement parce que ça impactait trop par rapport au reste. Enfin, c est, c est... Le système dans lequel on est, c'est... J'aime pas. Ils il te sortent un, il sort un produit, t'as déjà les six versions qui sont prévues, et on va les mettre au fur et à mesure. Euh... Je sais pas, c'est... Enfin, c'est pas, pas comme ça que je, je, enfin, je voyais les choses, mais je dois être un peu naïf, moi, je sais pas. Moi, je pensais que si tu. C'est comme l'obsolescence des produits, je trouve ça dingue hein, qu'on fasse des calculs pour que ça pète à un moment, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais à l'école, quand on concevait un truc, ben, on concevait le truc pour que ça dure et pour qu'on puisse le réparer. Enfin, je sais pas. Maintenant, c'est ça, c'est on jette, on jette, on jette. Mais au bout d'un moment, euh, enfin, je sais pas. Il, on est de plus en plus, la, la planète, on tire dessus de plus en plus. Euh, et puis, il faut voir dans quel, état, dans quel état elle commence à être. T'achetais pour toute l'année, ça durait toute l'année. Et après, encore, mes fringues, je les refilais aux cousins, ainsi de suite. Tout, tout le monde en profitait. Ouais. Vers la fin, là, maintenant, tu vas chez Hugo Boss, c'est made in China. Je peux te dire que ton jean, tu le laves deux fois, c'est pareil que le reste. Hein. Donc, c'est plus la peine. Maintenant, tu ne payes... Avant, tu payais la marque et la qualité. Maintenant, tu ne payes plus que la marque. Ouais. Et ça va... Tout est comme ça, tout va dans ce sens là je trouve. Mais mmh. c'est n'importe quoi quand on regarde l'argent qui passe dans la, dans la publicité. C'est n'importe quoi, on ferait, on ferait mieux de dépenser cet argent là pour, euh, bah, je sais pas, pour augmenter la qualité des produits, pour augmenter leur longévité, pour, pour plein de choses. Mais euh, moi j'ai l'impression que des fois on marche un peu sur la tête, mmh. voilà. Vu que t'es dedans, dedans, tu t'en rends pas compte Tu sais c'est comme, euh, bon, euh, parisien, être parisien, ils sont fous. Quand tu regardes le, le temps qu'ils perdent dans les transports, le stress, le ci, le ça. Mais moi j'ai été parisien et quand tu es, es dedans, pour rien au monde tu changerais. Parce que tu es dedans, tu t'en rends même pas compte. Toujours pareil. Si on nous donne une feuille blanche, c'est quelle serait ta boîte euh, euh, euh, idéale Il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour, euh, pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Étant dans l'immobilier, moi je trouve ça un, un, impensable de, de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit, quoi. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça, c'est tout. Si tu ne le fais pas, toi qui va le faire, déjà. Après, moi, le côté euh, donner euh, des pièces comme ça euh, à des gens dans la rue, je préfère à la limite avoir euh, mis quelque chose en place tu vois, pour aider des structures qui peuvent accueillir ces gens-là, tu vois, mm -hmm. plutôt que de, enfin, hum, je sais pas, c'est, il euh, y a un peu le côté, euh, tu euh, donne, donne un poisson, hein, je sais plus, c'est un proverbe, là, donne un poisson à quelqu'un, il va faire un repas, ben, bah, apprends-lui à pêcher, il, il mangera toute sa vie. Il y a, y a un peu ce côté-là, tu vois, c'est, donner juste une pièce comme ça, quelque part, tu te donnes juste bonne conscience, tu vois, j'ai donné quelque chose, toc, allez, puis, puis, puis, puis, puis va-t'en, hein, tu vois, non, non. Moi, je préfère, euh, je donne pas, parce que quand il y a quelqu'un qui me, qui me demande, je dis non, allez voir tel ou tel, vous verrez, ils peuvent vous donner à manger, ils peuvent euh, ci ou ça. Mais après, c'est à lui d'y aller. J'ai eu une, une chance énorme, c'est-à-dire que mon père étant venu de, de Yougoslavie, nous, toutes nos vacances, on les a passées justement en Yougoslavie. C'est-à-dire que tous les ans, on repartait, on était à 5 dans la voiture, des fois même 6 avec la grand-mère, dans la bagnole comme ça, et on passait un mois... À aller au champ encore avec les bœufs, avec les. Alors qu'ici on avait déjà tout. Et ce qui fait que tous les ans on se prenait une claque dans la figure pendant un mois parce qu'on se pointait là-bas, ça marchait deux jours avec les cousins parce que nous on avait le Walkman, on avait ici, on avait ça. Puis au bout d'un moment on se rend compte que, mais le Walkman on s'en fout parce que là nous on est en train de jouer, on faisait des trucs complètement différents et on, on, on se rendait compte que ici on avait plus que là-bas. Mais un, on n'appréciait pas ce qu'on avait ici, et on était moins heureux que eux là-bas. Donc déjà, ça, ça te, remet, ça te remet les pieds sur terre, et tu te rends compte que c'est pas l'argent qui est important. Et puis après, il y a aussi une volonté, bah, pas de changer le monde, hein, attention, mais à, ouais, à mon échelle, de faire les choses un peu différemment, parce que le, le monde dans lequel on vit, je trouve que ça va trop vite, les gens, ils, je sais pas, ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont, alors qu'on a, on a, on a quand même beaucoup de choses, quoi, de rien. Il n'y a pas que des problèmes, il n'y a pas que des soucis. Mais on n'entend parler que de ça. Mm. Perso, aucun. Après, des freins, il y en a peut-être plus pour les personnes qui gravitent autour. Tu vois. Mais pour, pour moi, perso, bah non. Bah non, puisque ça personne ne va forcer. Hein, je veux dire, vrai, Quand tu as plein d'argent, comme par hasard, tu as... as aussi plein d'amis. Puis comme par hasard, c'est souvent toi qui payes. Tu vois ben voilà, donc ça vu que tu peux plus le faire, c'est bizarre, t'as plus d'amis, tu vois. Voilà. Mais à part ça, mes vrais amis, ben ils viennent ici. Consommer en réfléchissant. C'est quoi la différence Des fois je dis, euh, moi je roulerai jamais en Cayenne. Voilà. Moi je préfère, ben, ma Cayenne là, elle est chez les associations. Et je m'en branle. Je pose une cayenne. Ça va être aussi ben, justement en fonction de ses besoins. C'est-à-dire, euh, moi, je sais pas, quand on prend un apéro, ben, je suis désolé au goût. Un bon crément ou un champagne moyen, mais même un bon champagne, hein. honnêtement, je ne vois pas spécialement <rire> la, la différence. Mais tu en as plein. Si c'est pas du champagne, c'est pas bon. Tu vois mais simplement parce que c'est pas du champagne je l'ai déjà fait, moi j'ai servi déjà du crément en disant que c'était du champagne, ça passe, ça passe très bien, pas de problème, ouais. tu vois. Donc c'est tout ce côté-là de, de m'as-tu vu, d'image, ça faut, faut éliminer, faut éliminer. Et, et là, t'en fais des économies, même pour les gamins, tu regardes, tu il sais, faut toujours avoir le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça, Aucune, commence déjà à savoir te servir du premier. Les gens, ce qui leur manque, c'est euh, vu que tout va vite, T'as l'impression qu'ils prennent plus le temps de réfléchir. Ils prennent plus le temps d'avoir des idées. Tu vois faut Parce qu'ils consomment juste... Quand tu disais, ah, j'ouvre la bouche. Mais c'est exactement ça. Tu vois Et t'en as plein après. Ils se pointent ici. Oh putain, ça c'est génial, c'est génial. T'as la même chose chez toi. Fais-le. C'est tout. Fais-le. Et puis arrête de jeter. Chaque fois que tu vas acheter un truc, pose-toi la question avant. Est-ce que je peux pas l'utiliser Tu vois ah, ok, après si, si tu peux pas l'utiliser, tu le jettes. Mais si tu peux l'utiliser pour faire quelque chose, ben je sais pas, fais.. Enfin, Là-bas, tu vois, on a fait un atelier, il y avait un vieux billard d'un pote, là, ben, je vais couper le billard en deux, toc, on met un plateau dessus, ça fait un super établi. Oui. Tout le monde l'aurait jeté. Enfin, tout le monde. Il y en a beaucoup qui le acheté. Mais simplement parce que tu prends pas le, le temps de réfléchir. Et qu'ils aient euh, un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent eux. Et ce qu'ils ce qui, qu écoutent aussi ce qu'ils ressentent euh, à l'intérieur d'eux-mêmes quoi, parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, bien hein, vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par, ben, par ce qui se dit autour, les, enfin je sais pas, il, a, il suffit d'y aller, c'est tout. Si on a une idée, il faut, faut, faut aller au bout, il faut aller au bout de l'idée. Après peut-être que ce n'est pas possible, peut-être qu peut que ce n'est pas le moment, ou peut-être qu'il n'y a pas les moyens, après du coup il faut trouver euh, des, des gens qui vont aider, ou, ou, ou attendre un petit peu, économiser, j'en sais rien, mais n'importe quelle idée en fait, si, à partir du moment où on veut la porter, où elle, où, elle, où elle vous parle, bah, vous allez y mettre de votre énergie, de la bonne énergie. Après, je dirais, ça peut que marcher. Quand on veut, on y arrive. On y arrive. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que, bah, que ça fonctionne et que c'est qu'une histoire de volonté. C'est tout. T'as une idée, t'y vas. Non, mais c'est vrai. Point. Et après, si tu n'as plus d'énergie, bah, ok, tu te reposes, t'attends, ça revient et tu continues. Mais il n'y a, y a rien qui est, le, le, le, voilà, s'il y a un truc à dire, il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Et après, on adapte toujours, euh, c'est un peu compliqué, mais... Euh, euh, Réfléchir, en fait, quand, quand on fait un business model, euh, pas réfléchir qu'en termes de rentabilité, mais réfléchir en termes de réponse à ses besoins, c'est ça le plus important. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Mmh. Quand tu raisonnes par rapport à l'argent, du coup, c'est les chiffres qui te, qui te donnent la solution. Si tu raisonnes par rapport aux besoins, par rapport à ta boîte, ce qu'elle sait faire, la qualité, ça, la, la qualité aussi de l'environnement de travail pour ceux qui bossent chez toi. Moi, chez moi, il n'y a jamais personne qui s'est barré. Et je veux pas, et, et les gens les mieux, le, le moins bien payé dans la boîte, c'est moi. Mais je m'en prends, je n'ai pas besoin de plus. Mmh. Et après, je préfère que l'argent reste en trésor, comme ça, en cas de coup dur. Bah, on est tous là, et ça passe. Mmh. C'est une histoire de... Gestion en... Tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille. En fait, c'est ça. La, moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Et si jamais j'ai besoin, ok, je prendrai. Mais si j'ai besoin, je ne vais pas systématiquement me prendre un salaire de patron simplement parce que je suis patron. Enfin, c'est pas... Si j'en ai besoin, ouais. Mais si j'en enfin, si ai pas besoin, ça sert à quoi Juste à affaiblir ta boîte Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, tu as moins de... Parce que des fois, à, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu sais même pas quoi. On se projette tout le temps. tout le temps. On oublie de ce, déjà d'apprécier ce qu'on est en train de vivre. Parce que sans déconner, pareil, là, tu t'écoutes, là, tout le monde dit crise, crise, crise, mais il euh, n'y a pas de guerre, euh, moi, je connais personne qui a faim, enfin, il y en a, hein, mais autour de moi. Autour, hein, on ne manque pas vraiment de, de grand-chose. Hein. Si ce n'est peut-être que d'apprécier un peu plus ce qu'on a déjà, et de moins écouter euh, les gens qui te font croire qu'on aura encore moins. Mais on aura encore moins, mais si tu as toujours euh, euh, de quoi subvenir à tes besoins, ça te suffit, c'est tout. J'avais vu un film, c'était marrant, mais c'était avec Céro, là ça s'appelle Le Papillon, je crois, un truc comme ça, où il est avec une ouais. petite fille. Là. Ouais. Et à un moment, la petite, elle, elle lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Puis lui, il faisait des papillons. enfin... Et il avait une super phrase, et moi ça, ça m'intéressait là, parce que c'est vrai, ça avait fait comme un flash, il avait dit, écoute-moi dans, dans ou, ou, je ne sais plus comment il le dit, mais dans la vie, il faut faire ce que tu aimes. Point. Il avait juste dit ça. Et ça fait, ben, moi j'aimais les papillons, ben, après voilà, je me suis lancé là-dedans, et j'aimais tellement ça, qu'après je m'y connaissais tellement, que ben, du coup j'ai pu en faire mon métier. Tu vois, c'est... Et quelque part, moi je, je crois à ça. Je crois à ça. Faire ce qu'on aime. Mmh. De toute façon, quand tu sors de l'école, tu ne sais rien. Euh, après, après tu apprends tout sur le tas. Alors, c'est bien d'avoir une éducation et tout ça, ça formate, ça t'apprend à travailler et tout, mais en sortant de l'école, tu sais rien, après tu apprends. Et après, tu choisis des trucs que tu aimes et tu vas apprendre les trucs que tu aimes. Et là, et là, tu avances. Et après, par rapport à la, on va dire à la, à la philosophie du truc, bah, soit tu es très attiré par l'argent, soit pas. Voilà. Après, tu choisis où est-ce que tu veux aller. Au départ moi je suis de formation euh, ingénieur, ingénieur arts et métiers euh, et j'avais bossé euh, pendant quasiment une dizaine d'années pour une très grosse, très grosse multinationale américaine là où en fait on vendait euh, du bois composite alors on va dire qu'au départ c'était super puisque c'était une société qui était, euh, bah, était assez gros il y avait quand même 3000, 3500 personnes c'était leader, hein, enfin, on était leader mondial euh, dans notre secteur et il y avait un côté euh, pionnier, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment développer le marché français par rapport à, à ces produits-là. Le beau en plus, ça me parle, puisqu'il y, y a un côté euh, un peu écolo comme ça, qui me plaisait bien, même si c'était des produits, euh, produits techniques. Et on va dire que bah, pendant cinq ans... Travaillant pour cette boîte-là avec des gros moyens, ayant carte blanche pour développer un marché, c'était hyper intéressant, super. Par contre, au bout d'un moment, on s'est fait racheter par une très grosse, euh, la multinationale américaine, bah, c'est une plus propriétaire forestier au monde, qui en fait s'est payé bah, le, celui qui sait le mieux transformer le bois pour faire des poutres bla bla bla Mais là, on tombait dans des schémas un peu différents, c'est-à-dire 70 000 personnes, 30 milliards de chiffres d'affaires, et là après, on ne parle que de chiffres, que de de Return on Net Asset, là voilà, donc tous les partenariats qu'on avait mis en place, parce que quand on développe un marché, bah, il faut mettre des partenariats en place, il faut semer pour pouvoir récolter. Tout ça c'était un petit peu mis de côté parce qu'il fallait tout de suite du rendement, du rendement, du rendement. Euh, couplé à ça il bah, y a eu un petit accident on va dire euh, familial c'est à dire divorce parce que c'est vrai qu'étant tout le temps sur la route euh, jamais, jamais à la maison bah, c'est un peu compliqué ce qui fait qu'au bout d'un moment bah, je me suis retrouvé à ne bah, plus trop aimer ce que je faisais parce que je me rendais compte que les gens qui travaillaient chez nous bah, en fait ils travaillaient pour euh, bah, presque pour se faire virer quoi, parce qu'au bout d'un moment, ben, le rendement, on presse, on presse, et puis après, ben, on délocalise. En gros, ça se passe comme ça, les schémas. Donc ça, ça ne me convenait pas du tout. Et puis en, en plus de ça, je me suis rendu compte qu'à part faire de l'argent, euh, dans ma vie, euh, voilà, je me retrouvais tout seul. Euh, euh, je me suis dit je vais réorienter en fait euh, mais ma vie complètement, pas seulement, la, pas seulement la carrière. Donc là, je me suis laissé six mois de réflexion, pour savoir bah, qu'est-ce que j'allais faire hein, puisque je lâchais tout et il euh, bah, y a plusieurs projets qui sont euh, qui sont ressortis euh, du truc parce que j'aime bien un petit peu réfléchir à certaines choses on va dire et euh, moi j'étais dans le commercial avant donc je voulais rester dans le commercial j'avais jamais travaillé avec le particulier donc ça après je voulais essayer parce que ça ça, ça me plaît bien le contact avec les gens l'immobilier j'en avais fait un petit peu mais en tant que client et quand je voyais comment ça se passait je me disais qu'il y a peut-être quelque chose à faire euh, d'un point de vue commercial donc euh, voilà après il y a eu cette idée euh, une idée qui a germé c'est à dire je vais, me, je vais continuer dans, dans le commercial travailler avec les particuliers, aller dans l'immobilier parce que j'aime bien mais après je ne voulais pas le faire comme tout le monde et puis après du coup euh, moi étant fils d'émigré hein, mon père quand il est venu en, en France c'était en quoi dans les euh, années, années 60 bah, au départ, il était, il est arrivé à pied de Yougoslavie. Il s'est retrouvé, il a été aidé par la Croix Rouge. Et sans la Croix Rouge, bah, il aurait dormi dehors tout le temps. Quoi. Donc après, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire de l'immobilier, mais penser à ce compte de toi et puis euh, essayer peut-être de, de développer des actions euh, en, en ce qui nous concerne parallèlement à notre activité principale qui est euh, de vendre des, des appartements ou des maisons. Ensuite, je me suis dit, bah, le problème, c'est que moi, si une, mon temps est accaparé, on va dire, à faire de l'immobilier, faire des actions après à côté, ça risque d'être compliqué. Et il y a quand même des gens qui sont en place et qui n'ont peut-être pas assez les moyens. Donc bah, pourquoi pas, euh, je ne vais pas en reverser une partie des commissions à des associations qui sont en place, euh, type euh, Restaurant du cœur, euh, Fondation Abbé Pierre. Enfin, on travaille avec une, une douzaine d'assos comme ça qu'on propose. Et puis après j'en ai fait aussi un, un, du coup un argumentaire euh, commercial supplémentaire. Voilà donc après il y, y a cette idée là qui a germé, le nom après bah, il est devenu euh, comme ça parce que ça semblait un petit peu marrant puis c'est facile, facile à retenir au moins des toits. Puis après bah, après il suffit d'intégrer ça dans, dans tous ses budgets, dans, tout, dans toutes les, les simulations qu'on fait et puis, et puis on, y arrive, on y arrive très bien. Les milliardaires, à part Lego, Enfin, à part flatter l'ego, ça sert à rien. Pourquoi et, et, et du coup, on est dans un système où les riches, on leur, on leur tape dessus alors qu'il faudrait pas. Moi, moi je serais d'accord, milliardaire, pourquoi on crée pas un club des milliardaires Et au contraire, on en fait un truc super cool. D'accord, on est basé sur l'argent, donc le top du top, c'est d'être milliardaire, mais à partir du moment où tu es milliardaire, hop, tu rentres dans le club, tout ce qui est au-dessus, moitié pour toi, moitié dans une caisse pour la, pour la planète, tu es toujours milliardaire T'es toujours le plus riche, hein, sauf que ce qui est au-dessus, c'est coupé en deux. Mais de toute façon, vu que déjà le milliard, tu peux pas le dépenser, ça change absolument rien. Et si tu fais le calcul, moi, je m'étais amusé à faire le calcul, tu règles le problème de la fin du monde comme ça. Mmh. Sans avoir rien changé. Rien. Tu regardes possible. Bill Gates ou ça, il donne de l'argent, mais c'est incroyable, c'est super ce qu'il fait. super, Parce qu'il se rend compte que de toute façon, il, il ne euh, peut pas dépenser son argent. Lui-même, il commence même l'autre, c'est Warren Buffett, là où je sais pas quoi. Alors, enfin, il y, y, y en a un autre, là, ils, eux, ils, ont, ils donnent beaucoup, ils ont même leur propre euh, fondation, ou je sais pas quoi. Ils aident. Parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien d'en avoir tant que ça. Et puis, on est quand même dans une société où on, on peut se le permettre. Enfin, je sais pas. Bah, la preuve, c'est que moi, moi, je le fais à, à mon échelle. Quand je vois tous les, tous les gâchis qu'il y a autour de nous, on pourrait, on pourrait raisonner. Euh,